Voici Wonder, présentation de la manette. Alors, nous voici maintenant dans l'application Wonder. Euh, plusieurs espaces seront à découvrir. Je vais débuter avec vous dans l'espace de la manette. Allons-y. Alors, je vais d'abord connecter mon robot Dash. Voilà. Alors, l'espace manette est très, très, très semblable à l'application Go que je vous ai présentée euh, dans une autre section. Sauf que pour faciliter les choses, Le Wonder a décidé de la réintégrer ici. Donc, tout en haut, vous pouvez voir qu'il y a trois modes. Il y a le mode conduire, le mode de la pince si vous avez l'accessoire et vous désirez l'utiliser. Ainsi que le lanceur. Le lanceur, pardon. <rire> Alors, je vais retourner au mode conduire. Alors, dans le mode conduire, vous allez voir en bas tout d'abord les deux gros cercles. Le premier à gauche va permettre les déplacements de dash. Donc, simplement en glissant la tête de dash vers l'avant, vers l'arrière, lui permettre de se retourner. Le gros rond à la droite, ici, permet de bouger la tête de Dash. Comme ceci. À gauche, vous avez une bande de couleurs qui va, qui va vous permettre d'aller euh, régler les couleurs des lumières sur les oreilles et la poitrine de Dash. À l'extrême droite, vous allez avoir le régulateur. Le régulateur de vitesse. Dans le milieu ici, quelques animations. En haut à gauche. Encore quelques animations. Autour du micro, là, juste au bas, vous voyez euh, des façons d'allumer l'œil de Dash, alors les différentes lumières d'aile. Donc ici, l'œil sera complètement ouvert. Diverses façons, vous voyez comme ceci. Vous avez en haut les micros qui vous permet, comme dans le mode de bloc-lit, d'enregistrer, et dans le mode de go aussi, pardon, d'enregistrer euh, des capsules audio que Dash va pouvoir dire pour vous. Donc, euh, simplement appuyez ici, vous allez choisir la plage d'enregistrement qui vous convient et en faire l'enregistrement. Je suis toujours très heureux de jouer avec toi. Je suis toujours très heureux de jouer avec toi. Alors, si l'enregistrement me convient, j'appuie sur le crochet. Je peux également la refaire à ma guise sans aucun problème. Alors, ici, on voit que l'envoi se fait vers le robot de la capsule enregistrée. Je suis toujours très heureuse de jouer avec toi. Alors, comme vous l'avez entendu, lorsque Dash a reçu l'enregistrement, il va le faire jouer une fois pour confirmer. Alors, si j'appuie sur le numéro 1. Je suis toujours très heureuse de jouer avec toi. Voilà. Alors, c'était l'espace de la manette sur l'application Wonder.